Salut YouTube Je vous présente tout simplement deux armes qui sont monstrueuses et avec lesquelles je vais faire les prochains tournois. La gamme c'est une boucherie, plus de 30 kills. Régale-toi et pense à t'abonner, chacal. Bisous. Ok, les ultras. Oh non. Pourquoi je tire sur deux mecs en même temps Ah ouais, parce que j'ai lancé en trio. T'as pas intérêt à me tomber dessus. Oh là, je suis mort. cover Lumium, cover Putain Allo allo Je vois qu'il y a un français gros euh, qui s'appelle KCDQ. Luminium, t'es là Je suis sur ta vue. Saute si t'es là. Raison. Je continue de, de tryharder avec deux kills. Bon je merde. Euh, longue vie euh, mon frère, je voulais dire. C'est un fantôme. C'est quoi comme ça? Je vais mourir ici, les gars. Personne ne sait que je suis mort là. Allo allo? Laxan? Oh, ouais, t'inquiète, il y a juste un mec sur moi. Je... Ah, t'es français, trop bien! Tu parles en ouais, plus! C'est pas fou ça? Il ah, y a une full team qui campe sur euh, sur mon loadout voilà. Ils sont tous sur mon corps. Merci, poulet. Là, là j'en mets un. Genre, je mets le mien. Tu mets le tien après vas je mets. Vas là, on rase les deux maisons, ok est quoi, Elle est sur le tour, hein tu connais le move Non, Viens, y Viens avec moi. Y'a un mec en dessous Il a sauté je crois, hein. c'est lui qui a eu sauté. C'est toi le mange merde qui est mort Merde, c'est toi. Quoi Non, frérot. Ils avaient pas encore sauté. Les fils de pute qui campaient notre loadout, ils étaient encore sur le bord de zone de, du truc. Ils avaient pas encore sauté. Non Tu veux refaire une game, Laksan Euh Moi, j'ai dû devoir déco. T'es un, un, un, un, un, un, un faux frère, en fait. Oh, vas-y, je dois descendre bientôt. on monde, a, a t'es tout... le premier à me faire de la peine aujourd'hui, donc euh, c'est pas grave. Vas-y, à la prochaine. Ouais, ouais, ouais. Inch'Allah. Après, ouais, je sais pas, mais tu sais, là, j'étais à 16 kills. Le mec, il s'est dit... Ouais, chaud, il pue un peu la merde. Vas-y, j'accepte pas. J'accepterai le jour où il est un peu meilleur, tu vois. Je sais pas. Hey, Tim. <rire> Fuck you, I play with noob all day, I play with son of a bitch all my day. Fuck you, fils de pute de mate with zoot micro, fuck you, mate with zoot micro. Hey, team de merde, team de merde, fuck you bande de merde. Il a mis sa frappe. Logiquement, elle peut pas taper ici. Voilà quand je joue agressif avec deux armes qui foulent les gars Plus de 100 balles entre mes mains égale, j'arrête jamais de tirer Et je fais vivre l'enfer à tout le monde Ça va vos yeux les gars Pas perdre mes fights, je suis meilleur. La game vous plaît J'essaie de j'essaie d'envoyer en... un peu. Ils sont placés en fantôme au-dessus de moi en fait. Ouais. J'ai profité du muret pour lui faire le move Ok Qui a tiré au Je lui ai mis deux headshots, histoire de le prévenir que j'arrivais. Euh, tell me if you want uh, revive, man. Sorry. Sorry, I don't hear you, man. Sorry. Je t'entendais pas, les gars, me dire de revive. Vous entendu, vous c'est le même délire que les, mais les gens qui parlent pas, ils méritent pas d'être revived. Je t'ai déjà dit plein de fois, ce high là. les ponts. C'est tout ce qu'il est obligé d'aller par là. Ah non. Les deux qui le protègent, ils ont pas bougé. Ils sont juste là en fait. Un étage plus bas. Ils sont quand même pas un étage plus bas. Ils oseraient pas les mecs. Je reste solide. J'ai deux infos. Il prend pas. Il me sert d'apport en fait. Hein. Il, y en a un sur ma Il y en a un sur ma hauteur droite. Et un au-dessus de moi. Un juste ici, un juste là. Je pense qu'il est re rentré dedans, chat. 1 vs 3, situation. La 31 kills. Oh, ça, ça, ça, ça, ça, ça. <rire> oh les gars je vous... A... Vas-y d'où Je vous envoie une invite Vas-y vas-y vas Pas du tout Être un fils de pute ça se travaille <rire>